très grande histoire d'amour Ensemble, nous allons nous Guillaume le train Bats, le bonjour. Je, je bonjour. me présente. C'est étonnement. Hein, dans le jargon des calendriers, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de jour férié hein, de, de l'amour. Non. Hein. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme une bouteille de whisky de 18 ans d'âge hein, qu'on aurait offerte à, à un pédophile musulman. Hein, <rire> Personne ne jamais, hein, Ce qui est un peu dommage. Hein, bref, je suis célibataire, hein, sèche comme un figolu hein. Et ravi hein, de vous rencontrer Et est tant bon plus ravi hein, Que même si physiquement hein, Du fait de, de ce petit ascendant téléton Téléthon hein, Que vous donnez aussi bien votre maladie des eaux de verre hein, que, que votre voix de, de snorky C'est bien hein. Du coup, une sorte de mix entre la version aussi drôle que cérébrée de ce footballeur originaire du Pas-de-Calais, pour lequel le français restera Je à tout jamais une langue oui. étrangère. Je parle bien évidemment du talentueux et néanmoins flippant Franck Ribéry, Et la version aussi jeune que non dégarnie de cet acteur et humoriste français, aussi ringard qu'elle a toujours en activité, qui est le sympathique et endurant Jean-François Desrec. Et bien malgré ce, ce coup hein, que, que vous a fait la, la génétique hein, vous faisant mettre sous un ascendant Picasso, et bien vous pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de pouvoir rencontrer un humoriste et, et comédien de talent, hein, qui, qui après avoir obtenu un bac littéraire, à ce qui chez les humoristes est un voileux aussi rare hein, que, que parfaitement inutile. Hein, puis, puis après avoir écumé en amateur LMJC MJC d'Ile-de-France pendant près de 10 ans, et bien, et bien réussi l'exploit du hein, duo de 200 mètres 39 D'être devenu en l'espace de trois ans à peine le, le premier humoriste du PAF, hein, aussi tordu que Bacotordan, hein, enfin. enfin. bah, un ravageur, enfin, un humour ravageur, hein, aussi cassant que Bacotvozon, qu finalement, hein, qui vous a permis de, de faire 2011, hein, des, des apparitions mémorables hein, dans des sketches de des Walidia, des Lascarriers ou encore hein, de, de ce bon vieux Jérémy Ferrari, hein, qui, bah, qui, grâce à vous et à ce mélange hein, de gêne et, et d'indulgence hein, que suscitent généralement les hommes Handicapé sur le grand public, et eh bien, et bien, a réussi à décrocher le premier 20 sur 20 de l'émission. On ne demande qu'à en rire. Bref, une collaboration fructueuse qui a fait des petits, comme on dit, plus qu'en plus. d'avoir assuré les, les premières parties d'Anthony Cavana, et eh bien, et bien, vous triomphez depuis près d'un an maintenant avec votre one man show intitulé. Attention à la tête, un spectacle aussi grinçant que formidable, co-écrit et produit, comme on l'a dit, bah, par Jérémy Ferrari, hein, dans lequel vous parlez sans tabou hein, de votre maladie, de, de votre enfance de cosette, ou encore hein, du, du fait que contrairement à ce que les gens s'imaginent, eh bien, eh bien, ça n'est pas parce qu'on est handicapé hein, qu'on n'est pas... Hein, Hein, comme ça. Hein. En apparence, évidemment, aussi choquant hein, que, que déprimant, mais auquel par le passé, hein, je suis hélas moi aussi arrivée, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau. Et il y a eu un temps, là, la garde de Nicolas, un petit roumain adorable, ouais. qui, comme c'est souvent le cas hein, chez, chez ces gens-là, il faut bien l'avouer, <rire> était aussi chapardaire hein, que de plus de jeunes, eh bien, <rire> eh bien, de ce fait, je peux vous dire hein, que si je n'avais pas eu la présence d'esprit hein, dans mes pour l'occasion, dans, dans un sixième sans ascension. Mmh. Mmh. croyez-moi que, que s'il avait été capable de, de dévaler les escaliers autrement que, que la tête de la première, lui... et bien, je peux vous dire que ce petit fourbe de Nicolas il aurait volontiers crocheté la serrure hein, des, des appartements de, de mes gentils voisins. Et en parlant de, de vouloir se faire forcer la serrure, justement. Dans votre spectacle, hein, vous dites qu'en amour, hein, vous, vous ne crachez jamais sur les moches, hein, sauf bien sûr si, si elles le demandent. Hein, mmh. Et ça tombe très bien, hein, car je sais qu'un bon petit livre, n'ayant hélas jamais réussi à séduire aucun homme. Je dire quelque chose. Ah, mais... Il est là, là, il est là. Oh, vous disiez que n'ayant jamais réussi à séduire aucun homme de, de race humaine, et bien de ce fait, sachez que si, si, si dios de vos 26 ans, vous n'avez pas peur le, le temps d'une soirée de profiter des, des largesses d'une femme aussi affamée que, que préménoposée, et bien, je autant vous dire hein, que, que mon ascendant peau d'orange et moi-même euh, serions absolument ravis à hein, l'idée de, de pouvoir prendre un petit coup de jeûne. Hein, si <rire> Durant ces petites confidences, cher et Guillaume, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. Hein, en attendant, et sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, premier mai oblige, hein, j'irai tenter ma chance hein, du côté de, de la place de l'Opéra. Hein, comme chaque année, hein, les adorateurs de, de la flamette tricolore iront hein, fleurir hein, entre deux ratonnades, hein, la statue de, de de cette n'était pas de vieille Jeanne d'armes, donc aussi comme moi là, l'éternel pucelle de l'amour et que <rire> tant vous ne de pouvoir avoir enfin l'occasion de de s'enflammer comme on dit, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est une belle déclaration. La Morinade sur le move avec Daniel Morin et Julia Foyce.